Salut à toutes et à tous et bon voyage. Les Marocains résidant à l'étranger face à la cherté des billets de bateau c'est le sujet qu'on a choisi de partager avec vous publié par le site Bladi net le 15 juin 2022. Alors que des élus ont interpellé le gouvernement et que celui-ci a promis de trouver une solution, les prix des billets de bateau continuent de flamber. De quoi compliquer le retour des Marocains résidant à l'étranger au Maroc. À la date du 12 juin, les dépenses à effectuer pour la traversée maritime tarif à tanger d'un véhicule avec un seul passager s'élève à 227 euros, soit près de 2500 dirhams, fait savoir le site Les Inspirations Echo. Le tarif dépasse les 400 euros, soit plus de 4000 dirhams pour un véhicule occupé par 5 passagers. Un passager simple, sans voiture aura à débourser 43 euros, 430 dirhams, alors que ce tarif était fixé à 32 euros avant le début de l'opération Maraba 2022. L'opération Marabat 2022 profitera plus aux compagnies maritimes qu'au Maroc, la plupart des compagnies opérant les traversées étant presque espagnoles. L'opération Marabat 2022 devrait générer au bas mot un milliard de dollars de chiffre d'affaires pour les compagnies concernées. Quant au Maroc maritime, il devrait récolter 100 millions de dollars, précise un expert maritime.